Bonjour à tous, et je vous retrouve pour ce nouvel épisode concernant les outils à mettre en place, à expérimenter pour booster son organisation. Et j'ai Eden, toujours parmi, parmi nous, qui, qui m'assiste. Eden a tout juste deux mois, donc vous allez peut-être entendre des, des petits sons de bébé derrière moi. Bon, c'est toujours assez mignon, quoique ça dépend. <rire> Alors... Pour commencer, le premier outil, j'ai euh, vraiment expérimenté tout un tas de façons de, de l'apprivoiser, la, si je puis dire, c'est l'agenda. Euh, j'ai essayé le papier, le numérique, et en fait, euh, j'ai voulu vraiment passer au tout numérique pour, euh, pour limiter euh, le papier, et je me suis rendu compte que j'avais ce besoin, en fait, d'écrire pardon et donc j'ai en fait toujours mon agenda numérique qui me permet d'avoir les notifications sur sur mon téléphone, mon ordinateur, qui me permet vraiment de me de, de déconnecter mon cerveau de, de cette charge. Et, et c'est vraiment l'informatique qui, qui va me rappeler les horaires de rendez-vous, quand est-ce qu'il faut que je parte par rapport au temps de trajet, à un, un rendez-vous, que bah là, il euh, va falloir que j'arrête par exemple dans quelques minutes l'enregistrement du podcast pour aller chercher les enfants. Enfin voilà, c'est clairement mon deuxième cerveau, mais j'ai toujours besoin du papier Déjà pour l'agenda familial, c'est important. Et ensuite, euh, j'ai en fait un genre de book où je note en fait plutôt euh, ce qui va être développement personnel, mes objectifs pour les semaines, pour le mois, pour euh, le trimestre. Enfin, c'est plus. Euh, pour moi, que véritablement euh, sur le côté organisation. Voilà, euh, moi, comment je m'organise avec euh, mon agenda, enfin, mes agendas. Ensuite, euh, j'ai mis en place un cahier de comptes bancaire. Ben oui, parce que ça fait aussi partie de l'organisation. Hein. On est quand même, euh, en France, super, super... Euh, euh, pris par, par nos papiers, nos comptes bancaires, etc. J'ai toujours de... entendu depuis que je suis petite que euh, nous sommes assaillis de, de papiers de papier administratifs. Et un petit peu moins depuis qu'il y a les fameux euh, coffres forts où nous pouvons euh, y poser nos, nos... Bah, justement ces papiers administratifs. Mais c'est vraiment important pour moi d'avoir un cahier des comptes euh, avec, euh, en fait, euh, bah, voilà, les, les choses que j'ai envie de mettre en place pour, euh, pour les comptes de la famille, les objectifs, euh, ce que j'ai à faire le, la semaine suivante ou le mois suivant en papier, ce qui va arriver en, en, en dépenses les achats que j'ai besoin de faire, etc. Moi, ça me permet vraiment aussi de, de me libérer l'esprit. Un troisième outil euh, que j'ai mis en place, plus dans mon côté business mais je l'utilise aussi et vous allez peut-être trouver assez enfin ça assez drôle mais je l'ai mis en place pour les travaux de la maison euh, pour la pour la rénovation, la déco, enfin voilà c'est Trello, alors Trello c'est une application aussi bien sur euh, smartphone euh, que sur les ordinateurs et clairement c'est un super outil euh, je vous invite à, à le découvrir. Je vous mettrai les liens dans euh, les, la description du podcast. Ensuite, le quatrième outil, ça va être les notes. Vous savez, dans tous les smartphones aujourd'hui et si vous n'avez euh, pas de smartphone vous pouvez tout à fait euh, vous les faire à l'écrit c'est les notes moi j'ai organisé mes notes euh, en fonction euh, par exemple de euh, des enfants de la maison du de the family cocotte euh, avec euh, plusieurs branches euh, pour euh, que ce soit les réseaux sociaux ou euh, l'écriture de du ebook que je fais en ce moment sur l'alimentation durable et donc du coup Clairement, euh, dès que j'ai des idées, tac, je vais sur le smartphone, tac, je note et j'y reviens euh, quand je, je me pose en fait. Mais ça me permet toujours de pouvoir euh, noter en fonction de, bah, de, de mes pensées. Donc c'est très très appréciable pour se libérer aussi l'esprit. Ensuite, ça c'est quelque chose que j'ai fait il n'y a pas très très longtemps, ça m'a pris un temps de dingue, ça je vous l'accorde, ça prend du temps. Mais alors qu'est-ce que ça fait du bien C'est de trier ses photos et de créer des albums photos dans son smartphone ou dans l'espace les, de stockage de ses photos numériques. Parce que clairement des photos, euh, je ne sais pas vous, mais moi j'en fais à l'appel et en fait euh, elles se perdent, Tellement... Enfin, elles se perdent. Je les perds de vue, je dirais, tellement il y en a. Donc, euh, maintenant, elles sont classées. La sixième astuce, c'est euh, d'avoir une boîte mail rangée et triée. Alors ça, c'est pareil. Ça peut prendre un temps de fou euh, si, euh, si vous avez euh, 17 000 mails. C'est un peu le cas de Monsieur Cocotte. J'en <rire> Mon rigole, mais bon... Clairement, le jour où sa boîte mail sera saturée, je pense que ce sera un peu plus compliqué pour lui que pour moi puisque, clairement, la majorité de mon temps, je dois avoir à peine une vingtaine de mails qui, sont, qui restent dans l'espace, je dirais, visuel. Sinon, tous mes mails sont classés et c'est quand même très appréciable d'arriver sur une boîte mail tous les jours qui euh, ne relève que le courrier des heures voire des jours passés sans forcément euh, avoir euh, les mails euh, de euh, l'année euh, de l'année 2000 euh, <rire> je sais pas moi, 2016 par exemple ensuite euh, septième euh, grande astuce c'est le fait de classer ses papiers perso alors là c'est un peu euh, mon hum, talon d'Achille c'est que ah ben, voilà il donne, euh, Oh, oui, <rire> c'est euh, un peu mon talon d'Achille parce que clairement, en fait, je fais les papiers régulièrement. Euh, je suis toujours à jour. Mais en fait, <rire> les papiers, j'ai tendance à les mettre dans une bannette et me dire, ah, oh, je les classerai plus tard. Donc là, pour vous dire, et je ne vous le cache pas, j'ai beau être organisée et très, euh, on va dire, peut-être... Euh, chiante <rire> euh, sur, euh, sur le côté carré des choses mais euh, les papiers perso sont dans la bannette je sais en fait qu'ils sont euh, vus, que c'est checké et je les mets dans la bannette sauf que ben, là je dois avoir les papiers peut-être euh, je dirais presque de l'année passée à trier et à classer voilà pas, pas drôle mais euh, et ça, je vous parle de ça au niveau, au niveau perso. Hein. Bien sûr, au niveau pro, c'est tout à fait différent. Mais euh, bon, on a tous un peu notre talon d'Achille. Ensuite, je voulais vous parler... Alors ça, c'est vraiment un très bon outil à mettre en place. C'est la méthode du GDT. Alors, vous allez me dire, Carole, c'est bien, mais c'est quoi ton truc Alors, c'est la méthode du Getting Things Done. Alors, je suis super nulle en anglais, mais euh, bon. Allez, on y va. C'est euh, clairement une méthode qui a été inventée en 2001 par David Allen. Donc, euh, si vous avez envie de faire des recherches, euh, allez-y. On pourrait le traduire littéralement par l'art de faire en sorte que les choses soient faites. Alors, c'est un outil pour hiérarchiser les tâches à accomplir. Donc, les questions à vous poser... Ce sont les questions de l'urgence et de l'importance. Coupler les deux, vous avez les choses importantes, mais non urgentes, les choses importantes, urgentes. Et ensuite, vous avez les choses importantes, urgences et importantes, non urgentes. Et une fois que c'est fait, que c'est établi, clairement, va se dessiner les premières tâches euh, si je puis dire, votre, euh, votre top 3 des tâches à effectuer dans la journée pour atteindre votre objectif. C'est une super méthode, moi je l'utilise de temps en temps quand je me sens, euh, quand je sens que j'ai un peu trop euh, de choses à faire, euh, on dit step by step euh, et ben, c'est vraiment ça. Sauf que step by step, mais on réfléchit euh, à, quelle, à quelle priorité en fait donner euh, pour accomplir ces tâches. Voilà. Ensuite, on a l'outil du mind mapping. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est cette façon d'organiser en schéma. Donc, par exemple, vous partez d'une bulle centrale pour aller sur des branches pour euh, différents euh, objectifs, ça peut être euh, euh, comment dire des process, ça peut être de, de l'investissement, enfin y a, voilà. vous regardez sur internet, je vous invite vraiment à découvrir, moi je le fais sur, euh, euh, notamment quand j'ai besoin de faire des plans euh, dans le temps avec des objectifs précis, je me fais toujours euh, des, des mind mapping, euh, surtout pour le côté business. Voilà. Et le dixième outil, c'est le Trust Trio. Alors là, on retourne dans sa boîte mail et clairement, c'est pour ne pas se sentir submergé, comme je vous disais tout à l'heure, dans sa boîte mail. Et là, en fait, on va tout de suite classer en fait, ces mails dans trois cases bien distinctes. Il y a la première qui est l'action. Donc, ça veut dire clairement qu'il faudra sûrement euh, répondre à, à ce mail ou euh, s'il est euh, peut-être en attente parce que vous y avez répondu mais que vous attendez euh, une réponse ou que c'est un mail pour lequel vous vous dites euh, « j'ai peut-être pas reçu encore un certain document à envoyer en pièce jointe », mais il faut que j'y réponde et qu'il soit toujours devant mes yeux. Et ben, on va le classer dans la case attente. Et ensuite il y a archives. Alors les archives, moi je les utilise plutôt pour des mails où j'ai envie d'y revenir pour faire quelques notes papier par exemple. J'espère que ce podcast vous aura plu et voilà Allez-y, euh, essayez, testez, euh, vraiment. Euh, N'hésitez pas aussi à commenter si vous avez d'autres euh, astuces et outils euh, pour booster son organisation. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Et puis, euh, bah, si les épisodes vous plaisent, Pensez à vous abonner à la chaîne. Sur la plateforme Apple Podcast, notez euh, ce, cet épisode et mon travail de 5 jolies étoiles. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao